Bonjour, qui que vous soyez et d'où que vous veniez, bienvenue dans votre futur. Vous vous demandez certainement où vous êtes et qui sommes-nous. Malheureusement, ce ne sont pas des choses que nous pouvons vous révéler pour le moment. Le but de cette courte vidéo est de vous informer, jeune me recrue, de ce qui composera votre nouvelle vie au sein de la Fondation. Tout d'abord, vous recevrez un numéro d'identification unique tatoué directement sur votre poitrine. Nous ne voudrions pas que vous le perdiez, n'est-ce pas Ha <rire> Ceci deviendra votre nouveau nom. Vous et chacun de vos collègues serez dorénavant appelés classe D. D signifie délicieux. ha <rire> Maintenant que vous avez votre nouvelle identité, quelle est la prochaine étape eh bien, c'est là que les choses commencent à devenir amusantes. Parlons... Mode Dites adieu à vos vieux vêtements. Ici, vous serez vêtu de notre salopette orange électrique standard ultra confort pour vous garder au sec et au chaud pendant que vous remplissez les tâches qui vous sont assignées tout en gardant un aspect professionnel et élégant. En parlant de profession, parlons de la vôtre. Votre but ici est d'obéir aux demandes de votre superviseur. C'est le type sympathique avec le flingue. Comme par exemple, nettoyer les dégâts salissants, interagir avec des personnages intéressants, ne sortez pas du strip. <rire> vous assurer que vous êtes en pleine forme, l'infirmerie est toujours ouverte. Et effectuer des livraisons interservices et bien d'autres choses encore. Vous ne pouviez pas rêver d'un cadre de vie plus palpitant. Souvenez-vous de ces quatre simples règles et votre passage parmi nous sera une véritable promenade de santé. Numéro 1. Une porte fermée est une porte heureuse. Numéro 2. Les questions sont mauvaises. Numéro 3. Satisfaire son superviseur est capital. Et enfin, numéro 4. Il faut souffrir pour réussir. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous réussissez un mois de travail en tant que classe D, préparez-vous. Vous rentrez chez vous sans aucune condition. Vous êtes libre je vous inviterai bien à nous rendre visite de temps en temps, mais nous ne pouvons pas vous dire où nous sommes. <rire> Alors qu'attendez-vous Mettez-vous au travail et rendez-nous fiers comme si votre vie en dépendait. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Et le plus important, bonne chance